Déjà présent sur les iPhone 6, le Taptic Engine des iPhone 7 occupe plus de place et il est nettement plus puissant et précis. Pourquoi Déjà parce qu'il simule le clic du bouton d'accueil, mais aussi parce qu'il est utilisé dans l'interface iOS. Certains contrôles tactiles sont parfois associés à un retour haptique, une vibration très courte générée par le Taptic Engine. Cette vibration est légère et inaudible, mais on la ressent très bien quand on a le téléphone en main. Pour vous faire écouter ce retour tactile, j'ai placé un iPhone 7 Plus sur une boîte en carton qui va faire office de caisse de résonance. J'ai ensuite glissé un micro de contact qui sert normalement à enregistrer un instrument sous ce carton. Écoutez ce que cela donne pour la roue de sélection qui exploite à la fois les haut-parleurs et le Taptic Engine. Tout d'abord, le bruit généré par les haut-parleurs. Voici maintenant ce que produit le Taptic Engine. Et voici les deux en même temps. Encore une fois, le Taptic Engine ne génère aucun bruit audible à l'usage. Cette mise en place vous permet surtout de savoir quand iOS 10 utilise une vibration et ainsi d'illustrer la vidéo avec un son. Cette réponse haptique est utilisée pour le son de notification et le son de contrôle quand on modifie une liste pour zoomer et dézoomer une photo ou une page web pour choisir un caractère spécial sur le clavier, dans les menus de raccourcis 3D Touch, pour supprimer un mail, pour recharger une liste, ou encore pour les cases à cocher. Le Taptic Engine renforce même les effets d'écran dans Message. Voici le son produit par l'effet laser. Voici ce que produit le Taptic Engine. Et voici les deux.